Le plaisir est pour nous de vous retrouver sur Afrique Libre. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Deux sujets feront objet de ce numéro de notre émission, dont le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, puis l'avenir de la France-Afrique. Je serai en co-animation avec Senami Kousirwede, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Vous allez bien Ça va, oui. D'accord. Et nous sommes en compagnie de notre chroniqueur politique, Kemi Seba. Bonsoir. Bonsoir, Maoulé. Vous allez bien Comme toujours. D'accord. Inculpé par la cour pénale internationale en novembre 2011 pour quatre chefs d'accusation, dont entre autres crimes contre l'humanité, l'ex-président Laurent Gbagbo revient sur ses terres en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021, après dix ans d'absence. Camille Seba, que pensez-vous de ce retour de Laurent Gbagbo et l'impact que cela pourrait avoir sur l'avenir politique en Côte d'Ivoire Ma chère Maoulé, mon cher Sénamir, bonsoir. Bonsoir à Je pense qu'on n'imagine pas à quel point le retour du Président Laurent Gbagbo est symbolique non pas seulement pour les Ivoiriens mais pour les Africains du continent et de la diaspora dans leur globalité. L'histoire de notre peuple s'est forgée sur l'exil, forcé, à travers la déportation d'une grande partie des nôtres, arrachés à leur famille et tout ce qui s'ensuit. L'arrestation, le kidnapping ce qu'il faut appeler un chat, un chat, de Laurent Gbagbo, nous a rappelé les heures les plus sombres de l'histoire récente. Je dis bien « récente » parce que l'histoire de notre peuple est si longue, récente de notre peuple. Arrêté, sur hors d'une force coalisée, regroupant différentes entités mortifères, l'oligarchie française du mafieux Nicolas Sarkozy, je pense que mafieux lui va bien comme prénom, L'ONU, l'Organisation des Nations Unies dans l'Inutilité. Et un camp qui a été désigné vainqueur par l'Occident, et généralement l'Occident, lorsqu'il nomme un camp vainqueur sur le continent, c'est un camp africain qui sert les intérêts exogènes. Et ce camp, on le connaît, c'est le camp d'Alassane Ouattara. Monsieur Bagbo a passé dix ans en exil. J'ai fait de la prison, bien moins que lui. Je sais à quel point aujourd'hui, à 39 ans, cette expérience me marque. Alors je n'ose imaginer quelqu'un qui a passé sept ans et demi, voire plus, derrière les barreaux, ce qu'il doit ressentir. Pour un crime pour lequel, in fine, il a été reconnu innocent incarcéré à tort pour la simple unique raison qu'il savait que son pays allait partir dans les mains totalement de l'Occident. Le retour de Laurent Gbagbo sonne comme une défaite sur le long terme de la France-Afrique et de la communauté internationale à travers sa cour pénale internationale. Il y a beaucoup de réflexions politiques et philosophiques à avoir, mais je pense que le devoir de rigueur et de pudeur doit nous pousser à dire en priorité, cher père, bonne arrivée. Je précise aussi, si vous le permettez en préambule, qu'il est hors de question d'oublier un autre frère, qui pour l'instant est empêché de rentrer, qui se nomme Charles Blégoudet. Parce que lorsque Laurent Gbagbo était en prison, c'était Charles Blégoudet qui s'occupait de l'aimer. Bagbo est de retour, mais Blégoudé est empêché de rentrer. J'ai vu d'ailleurs la, la dernière interview de Blégoudé chez les médias français. Je n'étais pas forcément d'accord avec tout. Mais Charles Blégoudé est un chevalier de la détermination africaine. C'est un frère, un collègue, un camarade avec lequel j'échange par diverses voies et moyens. Et je souhaite qu'il puisse rentrer en Côte d'Ivoire. Pour le reste, quel avenir pour la Côte d'Ivoire Il n'y aura d'avenir pour la Côte d'Ivoire que lorsque justice sera faite. Parce que si deux parties s'affrontent, les chefs ou le chef d'une partie est envoyé en prison, et qu'on se rend compte des années plus tard que ce chef de parti est en réalité innocent, cela signifie que le coupable n'a pas encore été arrêté. Et ce coupable devra tôt ou tard rendre des comptes. Non pas dans un cadre, comme je peux l'entendre si elle est de justice ethnique à, à, à rebours. Non, non, non. Parce que le président Alassane Ouattara n'est pas le candidat d'une ethnie. Il y a diverses ethnies en Côte d'Ivoire, des gens du Nord, des gens du Sud, des gens de l'Est, des gens de l'Ouest, qui s'aiment, qui s'entendent. Ce n'est pas le problème. Ouattara est le candidat de la finance internationale, du pillage du continent africain et du pillage de la Côte d'Ivoire. C'est l'un des plus grands députés de la France-Afrique. Et donc, on espère que le retour de Laurent Gbagbo pourra installer, et je passe le bonjour à Michel Gbagbo, pourra installer durablement dans l'esprit des Ivoiriens la volonté de la souveraineté. Tout à l'heure, vous avez parlé de justice. Selon vous, comment cette justice pourrait être faite Vous savez, l'histoire nous a prouvé, dans différents pays, que le dirigeant d'un jour n'est pas le dirigeant de toujours. Et que le puissant d'aujourd'hui n'est pas ad vitam aeternam le puissant des lendemains. Alassane Ouattara ne va pas régner jusqu'à la fin des temps. Tôt ou tard, il y aura un changement de régime. Et je vois en Mauritanie l'ancien président de la République qui est actuellement en prison. C'est une bonne chose. Je le pense sincèrement comme je le dis, les prochaines élections en Côte d'Ivoire vont être déterminantes pour bien des raisons. Et Alassane Ouattara, qui a déjà euh, brigué un troisième mandat alors qu'il n'en avait pas le droit, ne pourra pas éternellement briguer le pouvoir. Donc, euh, je pense que si l'opposition s'organise intelligemment, met de côté les rancœurs les rancunes, je tiens d'ailleurs à préciser, vous m'excuserez, mais c'est important de le faire, c'est une émission importante, plus que les autres peut-être même, on ne peut pas rendre hommage aux différentes composantes de la lutte sans rendre hommage à Simone Bagbo. C'est impossible. Un moment avec laquelle j'ai eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises aussi. Simone Bagbo est une grande dame et elle aussi mérite qu'on lui rende les hommages. Je ferme la parenthèse. Donc ce retour est nécessaire, vital, et permettra, je l'espère, de redynamiser la politique. De cohésion, de l'opposition face à l'oligarchie prédatrice représentée par les forces endogènes que sont Alassane Ouattara, représentant des forces exogènes de l'oligarchie française que nous connaissons déjà. D'accord. Monsieur Kemi parlant de l'avenir politique de la Côte d'Ivoire, euh, seriez-vous, je vous, vous faire deux propositions, que monsieur Laurent Gbagbo nourrissent de, de nouvelles velléités euh, d'accession à la souveraineté, enfin, à la présidence de son pays, entre cette proposition donc, et celle de peut-être laisser passer le relais à la, à la jeune, jeune génération. Je veux parler d'un certain Guillaume Soro, par exemple. Laquelle de ces deux propositions vous agréerez vous D'ailleurs, j'ai appris que Guillaume Soro, dans un règlement de compte essaie de lui faire euh, subir euh, Alassane Ouattara, a été condamné à la prison à perpétuité dans une justice bananiesque qui n'a pas d'autre nom, quelles que soient les griefs que... Parce que beaucoup d'Ivoiriens m'écrivent par rapport à Guillaume Soro. En tout cas, ces dernières années, elle a fait partie, quand même, on peut le reconnaître, de ceux qui s'opposent le plus, pour des raisons qui lui appartiennent, à Alassane Ouattara. Moi, je constate une chose. Ce n'est pas à d'autres de décider pour les Ivoiriens, c'est au peuple Ivoirien lui-même. Moi qui vous parle, j'ai été jusqu'à transgresser des interdictions de territoire pour aller aider à mobiliser les gens contre le pouvoir néocolonial représenté par Ouattara. Ceux qui m'ont mis des bâtons dans les roues étaient euh, des gens qui étaient parfois censés être de l'opposition. Donc, moi, je pense que la Côte d'Ivoire, ceux qui doivent décider de qui prendra le pouvoir, ce sont les Ivoiriens. eux-mêmes. C'est les Ivoiriens, c'est le peuple ivoirien, c'est la nation ivoirienne elle-même, et que les gens à l'extérieur peuvent apporter tout ce qu'ils veulent mais rien ne pourrait être décidé sans la volonté des Ivoiriens eux-mêmes. Nous, on ne peut faire que de l'assistance. Tout ce que j'ai pu faire dans la plupart des autres pays en termes de mobilisation, la première fois, j'étais été interdit de le faire parce que Ouattara m'a expulsé, arrêté expulsé. La deuxième fois, parce que euh, certains, beaucoup, étaient terrorisés. Et d'autres étaient, de l'opposition, étaient même achetés par le pouvoir. Je pense qu'on peut le dire. Donc je suis parti, euh, déçu humainement, de ce que j'avais vu politiquement de l'opposition. Je pense que le retour de Laurent Gbagbo va catalyser un certain nombre de choses. J'espère qu'il y aura une convergence des forces. Est-ce qu'il faut que ce soit toujours des aînés euh, qui prennent le pouvoir Ce n'est pas à moi de dire ça. Vous savez, oh, il y a des pays dans le monde où il y a des gens qui sont extrêmement vieux mais qui sont des, des très grands sages. Et je vais, je suis pas un gérontophobe ni un gérontophile. Je suis un amoureux de la justice et du talent politique. Donc il y a des gens qui sont talentueux, vieux, et il y a des gens qui sont talentueux, jeunes. Une chose est certaine, que la personne qui dirige le pouvoir, soit un homme ou une femme, soit du nord ou du sud, soit chrétien ou musulman, soit, je, quelle que soit son obédience, ce qui est certain, c'est qu'il ne doit pas être Alassane Ouattara. Tout le reste passe. Et je termine juste avec un petit point, en rebondissant sur l'exemple de Guillaume Soro, mais ça va me permettre de rebondir sur la situation politique béninoise, si vous le permettez. On ne devrait pas, en politique, pour sanctionner des adversaires, les pousser à l'exil de leur pays. Ce n'est pas normal. On, aurait, on ne devrait pas faire ça. Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un, réglez les choses sur le terrain des arguments. Mais si ce dernier prend l'avion, décide de prendre l'avion par lui-même on ne peut pas l'en empêcher. Non mais euh, qui, qui, qui est-ce qui a pris l'avion la, par lui-même Là, je vois que vous reprenez votre habit de, de défenseur de, non, non, du régime béninois, mais dites-moi. Bah, quand vous parlez de, de forcer les gens à l'exil, mm -hmm. est ce que n'est pas plutôt eux-mêmes qui se forcent à l'exil. Vous avez des exemples précis Non, mais tous ceux à qui vous avez fait allusion. Comme, les, comme qui vous pouvez citer des noms Dans le cas du Bénin, je, je, je pense... Je n'ai rien contre eux personnellement, je suis dans mon rôle de journaliste. Mm -hmm. Sébastien Adiavon, Comi Coutier, et plein d'autres opposants béninois. Tout le monde peut prendre l'avion par lui-même, mais tout le monde veut rentrer. Quand ils ne peuvent pas rentrer, c'est parce qu'on leur met des mandats d'arrêt ou leur, on leur colle des affaires. Tout comme on l'a fait avec Guillaume Soro. Tout comme on l'a fait avec différents opposants politiques en Afrique. La question n'est pas de savoir si les uns ou les autres ont raison. Tout le monde sait que moi je suis un libre penseur et que je ne fais à la, d à, d à la cou à personne. Personne n'est parfait. Ni vous, ni moi ni vous, ma chère maoulé, D'accord Mais on ne doit pas pousser des gens à l'exil. C'est inadmissible. Et j'espère que dans l'Afrique de demain, que nous sommes en train de construire ardemment en luttant contre la France-Afrique et pour l'autodétermination, j'espère puissamment que cette règle d'exiler un adversaire politique pourra changer. C'est pas quelque chose qui devrait être fait. Voilà, je termine dessus. Et donc, euh, jeune ou vieux, pour, pour conclure votre, ma réponse à votre question, ce qui compte, c'est l'intensité, la réflexion, la volonté et la vision politique. Le reste et surtout l'insoumission vis-à-vis de la France-Afrique. Alors, Camille, en tant que chroniqueur politique, après analyse, est-ce que vous avez l'impression que le peuple ivoirien est assez prêt à affronter cette nouvelle tournure que prend le pays Il y a une chose qui est certaine, Maoulet. Mm -hmm. C'est que euh, la population ivoirienne ne veut plus jamais revivre les affrontements qu'elle a vécus il y a 10 ans. ça, il faut qu'on soit clair dessus j'ai arpenté, arpenté, arpenté les différents nœuds Moi, j'étais à Abidjan, j'étais aussi dans quelques villes aux alentours. La population, quel que soit le camp politique ou le clan politique ou l'ethnie ou la religion, la population marre. Elle veut vivre. Nord du Chute, de l'est à l'ouest, que vous soyez Baoulé, que vous soyez Ani, que vous soyez Bété, que vous soyez Senufo, les gens veulent vivre. Ils sont fatigués d'être, de voir leur vie confisquée par des querelles politiques en haut de gens de milliardaires en CFA qui n'ont pas leurs problématiques au quotidien. Donc, euh, la population, je pense, va être un très grand arbitre de ce qui se passera aussi. Mais la population veut du changement parce qu'elle sait qu'il y a des choses qui ne vont pas. Beaucoup de choses qui ne vont pas. Est-ce qu'il ne faut pas néanmoins, en dépit de, de tout ce qu'on peut reprocher au président Alassane Ouattara, est-ce qu'il ne faille pas néanmoins saluer... Le fait qu'il ait facilité le retour à son opposant traditionnel, en lui, enfin, en lui facilitant l'accès au passeport diplomatique et autres, il, il s'est activement impliqué dans la facilitation du retour de Gbagbo. Si moi, euh, je prends le pouvoir, vous étiez l'ancien président, vous vous réclamiez le pouvoir, je vous expulse, je vous envoie pri en prison. Dix ans après, la justice prouve que j'avais tort de vous expulser et de vous envoyer en prison. En étant en conflit, il y a eu des morts, je vous ai accusé. La justice prouve que c'est vous qui avez raison. Vous pensez que c'est un luxe que je ferais de vous permettre de rentrer dans votre pays alors que vous avez été accusé à tort Et à un moment donné, il faut que l'Africain soit exigeant avec lui-même. Il faut qu'on arrête de se contenter du rien et de dire que le rien est tout. Alassane Draman Ouattara doit le mille fois plus à Laurent Gbagbo que ce qu'il a fait. Monsieur Ouattara, et je sépare, je dis, je répète, je ne parle pas des gens du Nord, je ne parle pas des... Les Ivoiriens du Nord, au Sud, de l'Est, à l'Ouest sont un peuple. Et je les aime de toute mon âme. C'est ça le panafricanisme. Mais Alassane Ouattara est l'agent de l'extérieur. Et la manière dont il se comporte est une manière inadmissible. Le jour où je commencerai à saluer Ouattara, c'est quand Ouattara lui-même démissionnera et se rendra à la CPI Merci Kémy Seba pour votre rapport à cette première partie de notre émission. Et donc actuellement nous tombons sur la deuxième partie et nous parlons de l'avenir de la France-Afrique. Alors Kémy, qu'avez-vous à dire sur l'avenir de la France-Afrique suite aux récents événements ayant frappé le partenariat bilatéral Quand on étudie dans le détail ce qui se passe à l'heure actuelle au Mali, on sait que la France n'est pas prête de partir. Ce qui s'est passé, c'est que la France a perdu pied sur bon nombre de sujets. Elle a montré qu'elle était incapable de gérer les choses comme elle le prétend, contrairement à ce qu'elle prétendait. Et j'ai envie de vous dire d'ailleurs que le fait qu'elle ne gérait pas les choses n'était pas tant un problème pour elle, puisqu'elle était là pour sécuriser l'accès aux ressources. Son problème n'a jamais été de libérer le Mali, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire. Il se trouve que là, par contre, leur incompétence commence à être vue du monde entier. Et donc, ce que Manu Macron appelle le « retrait », des troupes françaises est en réalité un appel au renfort. Et j'ai envie de dire que la France appelle ses petits copains en renfort pour piller le Mali. En aucun cas, la France part. Il y a une transfiguration, une transformation du format de la présence française. Avant, la France était seule parce que l'Occident, c'est toujours comme ça qu'il fonctionne en Afrique ou au Moyen-Orient. Ils se répartissent les rôles entre eux. Ils se disent, bon, ça, c'est votre ancien précaré. Là-dessus, vous gérez mieux les choses que nous, donc on vous laisse le faire, mais on se partage le butin après. Comme ce qu'ils ont fait quand ils sont partis piller la Libye de Muammar al-Kadhafi. Ils sont tous allés de manière coalisée. Bon là, tout le monde s'est servi, mais il y a des endroits qui sont des précarés, des uns et des autres. Le Mali, c'est plus censé appartenir à la puissance coloniale française. C'est comme ça qu'ils fonctionnent dans leur dans leur mental de colon. Et partons de ce principe-là, donc euh, Macron qui constate, qui concède à demi mots même s'il essaye de rejeter la faute sur les chefs d'État africains, il concède qu'il n'est pas apte à gérer les choses tout seul. Et donc, il appelle les autres différents petits pays, qui, objectivement, ne sont pas forcément des foudres de guerre, mais ils se disent que plus ils seront nombreux, plus la fête se sera, sera folle. Peut-être que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Mais je ne suis pas sûr que la population africaine en raffole, de la présence néocoloniale occidentale de manière générale. Donc, il n'y a pas de départ français. Il n'y a pas de départ américain non plus, contrairement à ce que les américains disent avec AFRICOM parce que AFRICOM sera toujours là. Donc là, ça veut dire que finalement, ce n'est pas demain la veille pour le débat de ces troupes impérialistes oui, si, si. du continent africain Il y a une puissante montée du sentiment anti-français au Mali, il faut qu'on le dise. Et ce sentiment anti-français, anti-élite française, précisons-le, au Mali, parce que les gilets jaunes sont venus là-bas, ils n'ont pas été mangés, hein. Ils n'ont pas fini dans un plat euh, local malien, donc non. C'est pas le prolétariat français le problème, c'est l'élite française. Et le constat il est viscéral, additionné au fait qu'il y a des débats de part et d'autre face aux forces dites entre guillemets djihadistes qui sont face à elles. Donc la coordination de ces deux facteurs a rendu la présence de la France seule impossible. Et donc la France s'est dit, il faut qu'on appelle à la rescousse les petits copains. C'est comme ça que ça s'est passé. Et je peux vous assurer que ce qui s'est fait contre la force française se fera, et je le dis de source sûre, et j'y participerai, d'accord, contre les forces coalisées occidentales qui vont venir prêter main forte aux petites armées de Manu Macron. Que proposez-vous pour un départ réel et définitif de ces impérialistes il faut changer le braquet des alliances géostratégiques face à la perdition que connaît à l'heure actuelle la situation malienne et la population malienne, l'armée malienne de manière générale. L'armée malienne est sous-armée face à une coalition de groupes surarmés que l'on appelle terroristes en fonction des latitudes médiatiques et tout ce qui s'ensuit. Il faut qu'ils soient capables, comme ça a été fait dans différents endroits du monde, Venezuela avec Monsieur Maduro qui s'est allié à un moment donné aux Russes, la Syrie, Bachar Al-Assad qui s'est allié à un moment donné aux Russes, eh bien... Le, le, le courant actuel est de trouver à la fois chez les Russes et je pense chez d'autres alliés, il y a des Turcs aussi, euh, la Chine, quelles que soient les velléités ou les, le regard politique qu'on peut avoir sur un certain nombre de choses qui ne vont pas vis-à-vis -vis des Chinois, il faut être capable aussi de prendre ces différents alliés. Et c'est l'addition géostratégique de ces différents partenaires qui pourra être capable de faire tampon comme ça l'a été dans les autres pays présentement cités que sont le Venezuela ou la Syrie. C'est ce qui a manqué à quelqu'un comme Kadhafi, qui a eu le tort de vouloir commercer avec les Occidentaux, alors que pendant des années et des années, boycotté par eux, il est boycotté en retour. Le jour où il a voulu se rapprocher d'eux, ils l'ont trahi à la moindre occasion, et il n'y a eu personne qui était avec lui pour le défendre. C'est ce qu'a évité Bachar Al-Assad, c'est ce qu'a évité Maduro, et je pense que le Mali évitera aussi cette situation s'ils sont capables de s'entourer de différents partenaires, pas d'un seul. Parce que quand un pays en un état d'extrême fragilité, S'associe à un pays superpuissant. Le risque, c'est que le nouveau pays superpuissant devienne la force coloniale qui remplace. Mais si vous additionnez à un partenaire géopolitique un autre, un autre et un autre, eh bien ce sont différents pouvoirs qui s'annulent, on va dire, d'accord Et ça offre justement une multitude de choix pour le demandeur, justement, de partenariat. En termes de synthèse, c'est ce qui se passe et c'est ce que nous proposons. Et c'est ce qui est entendu aujourd'hui par mon cher frère Goïta, hein, le président de la transition, qui réfléchit très sérieusement, je peux vous le dire de source sûre, à ces questions et qui ira euh, petit à petit, je pense, vers euh, justement les choix tels que les BRICS le recommandent. Avec toujours du recul, de la nuance, de la distance, parce que je le répète, l'Afrique ne pourra jamais être sauvée par quelqu'un d'autre qu'elle-même. Merci Camille Seba pour votre décryptage sur ces deux sujets. On espère vous revoir très bientôt pour de nouveaux sujets. Et merci à vous saint d'avoir partagé ce plateau avec moi. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro de votre émission. À bientôt.